Yeah. yeah, je viens, je viens, je viens, je tu me suis dit que tu veux, tu veux, tu veux, pour veux, tu veux, tu veux, tu la tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu normal, veux normal Pas toi ouais de problème, pas de bien d'un pas Pas de La la la la la la la la Na na J'ai la passion que tout le monde avait J'ai fait mes tons, j'ai ma soin, j'ai ma que je peux Désolé ou pas à tout jamais Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, L'histoire tiens, dans un Dans un univers, dans un à par la vérité pour na rien se na Rien Rien de rien, rien de rien Mais en fait ce record qui fait trop tard pour les fêtas. Yeah, yeah, yeah. Money in my pocket, but I just can't get no love Money in my pocket, but I just can't get no love I pray for her, I got to be my own So you say she coming, in, but I don't believe in her And they let me work when they She the happy man that I love, whatever I don't know why my love is so. Pocket. yeah. She, She said, said the love I had in mind was very, very hard to find. But It's yeah. hard for a man to live without a woman, yeah. And a woman that a man could cling to. Girls see what I love, love can do. Feel blue. And I'm a shit Yeah, whoa, whoa, whoa, whoa baby my pocket but I just can't get no love, no love, no love, no love, the no love I got in mind was very, very, very hard to find but it's all I shouldn't be Yeah, to make me feel blue uh, yeah. Yeah. I got money in my pocket But, But I just can't get no love, no love, no no no, no, no. no, no, no.